Bonsoir. bonsoir bonsoir je vous prends un peu en une sorte d'école aujourd'hui euh, pourquoi est-ce que vous devez vous lancer à votre compte donc j'ai beaucoup de personnes qui me suivent ça fait euh, ça fait une semaine ça fait un mois ça fait trois semaines bien sûr vous me suivez avec beaucoup d'autres personnes qui ne veulent pas votre bien des personnes qui ne veulent pas que vous sachiez que vous avez des dons à l'intérieur de vous. Vous avez des personnes qui ne veulent pas que vous progressiez. J'ai une dame ce matin, elle me dit, euh, elle, était dans une, elle est dans une église ou elle était dans une église. Et euh, vous, vous connaissez les formations bibliques qui ne finissent jamais là. Ouais donc elle était dans ça. Formation, formation. Et là, ça fait un mois de tomber sur mes vidéos. Euh... Elle a commencé à se laver le sel. Elle n'a pas encore acheté de mes kits. Depuis quatre jours, la fille ne fait que m'envoyer les dîmes de 500 000 chaque jour. Une journée en deux fois. Il y a eu un jour, son salaire de secrétaire, c'est 50 000 le mois. Elle a commencé à se laver le sel. L'autre jour, en deux fois, elle me fait la dîme. Elle m'envoie 500. À quelques heures plus tard, elle m'envoie encore 500. Et là, elle me dit. En trois semaines, elle s'est retrouvée déjà en train de payer presque 100 000 francs de dîme. Genre la dîme de 100 000 francs, c'est-à-dire 10 000 francs. Alors que son salaire normal, c'est 50 000. Elle dit donc que ce monsieur qui, euh, qui me suit, « Je vous ai dit que vous de cette petites comptes sur ma page. Tu vas te reconnaître. » Ils sont partis à la, ils partent à la même église ensemble. Ils font les mêmes formations bibliques, anciennes. Vous connaissez les, les, les pastors-là qui veulent vous enfermer, là, dedans Vous connaissez, ne faites pas comme si vous ne les connaissez pas. Mmh. Allez, j'arrête là. N'est-ce pas bon, le voilà qui la suit? Elle est dans le direct, ils, sont en, ils font la formation biblique ensemble. Elle est dans le direct un jour, je dis quelque chose et elle dit Amen. Il la voit. Il parle dans son WhatsApp, lui dit que wow, tu suis la femme là que donc tu crois que le bras se pour protéger quelqu'un. Bonsoir la chinoise. Il, elle lui a dit oh, que je ne connais pas ce que je connais, mais tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il regarde la femme, là, hein, ma vie a changé, depuis qu'elle me lave avec le sel. Je reste parfois en deux semaines comme ça là, mon salaire m'a changé sans deux semaines et pour moi. Que je ne connais rien, mais tout ce que je sais, c'est que depuis, depuis, que je vous suis. Je fais vos formations spirituelles. Ma vie n'a pas changé. Vous connaissez la vérité, vous cachez. Maintenant, aujourd'hui, tu viens, tu commences à me dire que tout ce que je sais, c'est que je mets seulement en pratique ce qu'elle dit et ça marche. Si tu envoies ta dîme à ta mère, quand tu es malade, appelle ta mère, prie pour toi. Très simple. Lui, si tu envoies la dîme à ta mère, là il faut les enseignements spirituels. Vois ta mère t'enseigne Il faut savoir ce qu'il y a à Dieu et ce qu'il y a à César. La dîme, c'est là où tu es nourrie spirituellement. Si c'est ta mère qui te nourrit spirituellement, envoie chez elle. Si ça répond à ta question. Alors, à part les 10%, là, si ta mère, s'il faut 100 000 pour opérer ta mère, à part les 10%, là, tu n'auras plus jamais l'argent. Hum Vous aurez vos décepticones qui vont venir donc je fais cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous vous me regardez depuis vous avez vous pouvez investir chez sur tout le monde sauf sur vous vous pouvez investir sur tout le monde sauf vous même j'ai une amie elle peut acheter la marchandise elle peut voyager. Elle, elle va à Dubaï, elle va en Turquie, elle va en France, elle va aux États-Unis. Mais quand tu lui dis que, ma chérie, assois toi Ouvre ton cabinet de coaching ou de consorting. Ouvre ton cabinet de quelque chose. Et moi, tous les jours entre train de côté les gens. Mais l'image qu'elle a d'elle, elle, elle n'est pas encore prête. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Vous vous sabotez vous-même. Tu crois que si tu fais, si tu ouvres une, euh, un endroit de médecine traditionnelle, les gens ne vont pas venir. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais seulement. Ne cherche pas que les gens vont m'acheter mes choses. Est-ce que si elle fait les kits, les gens vont acheter? Et cette dame qui m'a fait son témoin, elle me dit que elle avait même envie de faire un direct où elle parle de spiritualité aux gens. Mais c'est que si elle fait les gens de l'église là vont parler. J'ai eu les déceptions dans certaines églises. Oh, tu sais, tu es exposé. En ligne, tu es exposé. Tu sais. J'ai dit que laissez. Laissez. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur que je dois partager avec les gens. Laissez-moi partager. Vous devez avoir confiance en ce que Dieu met en vous. Et malheureusement, malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous doutez de vous. Vous êtes aussi seulement là comme ça. Qu'est-ce qu'il y a même en moi Est-ce que les gens vont même me croire Est-ce que quelqu'un peut venir me donner 100 000 francs Pourtant, tu aides les gens chaque jour. Hein? Tu conseilles les gens chaque jour. En fait, tu conseilles plus que tu ne travailles même. Tu arrives au boulot, tu t'assois du début à la fin de ton travail au boulot. Tu es en train de conseiller les gens. Tu es en train de prier les gens, pour les gens. Tu vis le, le boulot à 16 heures. De 16h à 21h30, tu entends conseiller les gens. Vous comprenez que ce n'est pas vous qui faites la chose. C'est l'esprit qui fait. C'est pour ça que le. Écoutez, hein, si demain l'esprit me dit que rase tout ça, je vais me pointer sur la vidéo et si vous allez voir, j'aurai rasé mon ma je me réveille à 3 heures, l'esprit dit « prends la caméra, parle à 3 heures avec ta tête comme ça » Je parle moi que mes trois heures, je parle. Ce matin, j'ai parlé le français j'ai parlé le franc-anglais j'ai parlé mon anglais je parlé sais ou... vous avez compris ce que j'avais à Tu veux qu'elle ça ou ça. Déblocage avec le cadenas, pas sur ma page YouTube, tu vas voir. Ne venez pas me distraire pendant mon direct. J'ai fait les vidéos et mes sur YouTube, allez voir. me Donc, il est temps que tu sortes. C'est vrai que tu es déjà infirmière. Tu es aide soignante. Tu es dans ta petite ton petit appartement à Paris. Hum? Tu es dans ton petit appartement à Paris. Tu sens la Depuis que je te laves avec le sel, tu sens en toi commence le, le, la puissance entre nous. Il y a les jours tu restes comme ça, là. tu sens l'énergie en toi, tu sais pas ce que tu vas faire avec J'ai votre remède. Les jours tu te reviens comme ça là. Tu sens que si je touche quelqu'un, la personne, je touche un mot, il va se réveiller Parce que l'énergie est en toi. Et cette énergie-là, ça te maintient debout, tu ne dors pas beaucoup. Je suis en train de parler de quelqu'un. Je ne te connais pas particulièrement, mais on train de me montrer quelqu'un. L'esprit te dit, écris, tu as écrit déjà tout. Tu as déjà tout planifié. Mais tu as peur. Tu as peur. Qui va m'écouter? Une pays femme. Moi, j'ai immigré ici. -là. Qui, qui me connaît dans le pays? Qui va m'écouter? Écoute-moi bien. L'esprit n'a pas besoin de ton intelligence. Les ancêtres n'ont pas besoin de ta beauté. Ils veulent seulement un vaisseau qui va obéir un canal qui va dire. Ok. Ok. J ai, j ai, j ai. Vous croyez que tout ce que je fais là, je connais quelque part? Vous croyez que je connais? 80% des choses que je fais chaque jour. Et donc, 80% de ce que je fais chaque jour. Je n'avais jamais fait avant, ou je n'avais même pas prévu. Me lève seulement comme ça, là. Pas comme ça. Traite la personne, c'est comme ça. Dis comme ça. Pose telle question. Fais comme ça. Pas plutôt là-bas. Appelle telle personne. N'appelle pas telle personne. Vous aimez toujours réfléchir dans votre tête. Vous aimez toujours... En anglais, dit, « You like to figure things out. » Too much. Too much. You did over wise. You, you, you did over wise. Ils ne veulent pas ça. Tu connais trop. Oh, je y ont besoin que pas la foi. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés dans des pays où les gens généralement se font de l'argent. Parce qu'ils ont été à l'école. Ils ont pu prouver, par les papiers. Tu es arrivé, tu as essayé de faire ta part de papier, papier ça n'a pas donné le, le long crayon. Tu as fait seulement 8 mois à l'école. Tu as fait moins de 2 ans à l'école. Mais l'esprit te dit chaque jour que tu seras riche. Souvent, quand tu vas son ça tu vas expliquer à quelqu'un que l'esprit t'a dit que tu seras riche. Mais tu dis que, ah, si il demande, il va me dire est-ce que tu es docteur Est-ce que tu es avocat Est-ce que tu es juge Est-ce que tu es ceci Je vais dire non, non, non, non. Il va me dire que toi-même, tu vois que tu ne peux pas, non. Écoutez-moi, je suis en train de sauver quelqu'un. Quelqu'un qui se noyait. Tu te noyais dans les soucis. Tu te noyais. Ah, je vais faire comment? Ah! Et la fesse là, quand tu vas obéir aux ancêtres, tu ne fais pas un peu. Bon voilà, je vais faire ça. 25% du temps, je vais consulter. Oui. Et puis 75% du temps, je vais aller travailler pour Walmart. Je vais aller travailler pour McDo, pour Zara. <rire> Aussi blanc que mes dents sont blanches. Tu le trompes. Tu vas rester comme ça. Quand tu vas commencer à obéir, les idées vont couler dans ta tête. Tu arrêtes de partir au boulot là comme ça. Si quelqu'un n'a pas la foi, qu'il ne fasse pas ce qu'il est idiot. Écoutez, si votre foi, c'est déjà des petits petits fois là, ne m'écoutez pas. Tu restes à la maison comme ça, là, tu as arrêté le boulot avant-hier. Dans la nuit, tu ressens les flashs, les images de ce que tu dois faire. C'est parmi vous, vous allez commencer à peindre les tableaux. Vous allez faire les tableaux, les chefs-d'œuvre, vous allez vendre. Ah. Anceste, pardon, parlez à vos enfants. Parlez-les. Quand ils parlent comme ça, là. je sens comment tu que moi, je en dans vos... vous, vous corps, tu de picoté. Ton corps picote. Parce qu'ils t'ont parlé, tu n'as pas compris. Fali, tu t'appelles le déterminé et tu as peur. Tu ne peux pas avoir peur avec les ancêtres. Tu ne peux même pas. Lance-toi. Il y a des jours où tu vas te lever comme s'ils si vont te dire que tu as 1000 euros dans le compte. Non. Pour te 950 euros, tu pars, tu achètes un bureau, une chaise, tu achètes une caméra, tu viens, tu déposes à la maison. Tu dis, mais c'est tout mon argent. C'est dans ta tête depuis une semaine. Pas, pas, pas, pas, pas, pas. Le jour où tu achètes, tu viens, tu te déposes à la maison. Dès que tu te déposes, comme ça, quand tu t'assois sur ça, euh, quelqu'un t'appelle. Oui, j'ai un 500 euros là, oui. Euh, Est-ce que tu peux... Oui, je voulais te rembourser ton argent depuis longtemps. C'est comme ça que tu commences à, à vivre par la foi. Et je crois que les ancêtres aiment même ça. Ils aiment ça. Le fait de savoir que tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais que tu comptes sur eux. Le fait que tu dises, on te demande mais pourquoi tu fais ce que tu fais, et toi tu réponds, je suis guidé par l'esprit. Oui, ce sont mes ancêtres qui m'ont parlé. Ils m'ont dit d'aller m'installer dans telle ville. Et, et, et tu as porté des choses que tu oh. Oh. <rire> Tu restes dans la nuit. Ta grand-mère te parle. Tu te lèves le matin. Tu commences à chercher les maisons dans la ville où elle t'a dit de partir. Hum. Hum. Mais toi, tu es zen dans ton cœur. Tu es zen. Quand tu parles là où il te dirige, là-bas, tu as la paix. Tu as la protection. Tu as l'énergie, la force. Tu te lèves le matin comme ça. Tu arrives à accomplir 50 choses. Monsieur Cameroun-Bernard, tu peux discuter avec une folle comme moi. Moi, je suis une folle. When I your way of writing, excuse me, but I think you're a literate guy. You know, you're too literate for me. It can't work. <laughs> I'm too crazy for you, guy. <laughs> you're too versed. Your words are too, you know, they're too planned for me. I don't do that. I'm spontaneous. Beaucoup de choses que les gens me voient faire aujourd'hui. Quand on voit ce que j'ai construit. Ne me, ne me voyez pas mon t-shirt, quand je m'habille comme une petite fille comme ça. Là. Moi, j'aime moi comme ça. là. J'aime moi ça. J'aime moi m'habiller comme une petite fille. Quand les gens voient tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui, ils me demandent toujours, tu as fait comment? Je leur ai dit que je n'ai même pas encore commencé. Cato. Oyoa, kato. Je n'ai même pas encore commencé. S'il y a une chose que je sais reconnaître, c'est quand le Saint-Esprit me parle. Et parfois il va te dire des choses qui n'ont pas de sens. Appelle telle personne. Dis ça. Fais ça. Tu pars, tu fais. Crée telle activité. Et autrefois, on me dit bon, et autrefois, le ping, et autrefois. Ainsi. Quand j'ai lancé l'école pour les enfants, on m'a dit non, ça c'est les Dieu des blancs. Ça ne peut pas marcher au Cameroun. Qui va amener son enfant dans un genre d'école comme ça Il dit qu'elle le sait. L'esprit me dit d'ouvrir l'école qu'on va faire comme ça, comme ça. L'esprit me dit. Cameroun, Bernard, tu t'es trompé de page. Tu as compris? Ce n'est pas ici que tu dois être. Tu as compris, Cameroun? Il s'est trompé de page. Il n'est pas censé être ici. Je veux rappeler que je ne fais pas ce direct pour les plaintes. Si quelqu'un a une plainte, qu'il écrive en inbox. Je ne veux pas les plaintes ce soir. Voilà. Bonsoir Hugo. Si les ancêtres doivent passer par une autre personne pour te parler, c'est parce que quand ils te parlent, tu n'écoutes pas. Et aussi parce que tu ne mets pas du temps pour pouvoir les écouter. Et aussi parce que tu ne fais pas ton travail spirituel. Parce que si tu passes ton temps à parler à quelqu'un, ça veut dire que tu attends sa réponse. Et quand il va te parler, tu vas savoir que... Vous vous rêvez le matin, vous vacarez vos occupations. Parlant, là, parlant, là, parlant, là, parlant. Comme ça. Comme ça. Imaginons je te lève le matin, tu appelles. Ma maman Mathieu Gisèle, Ma Maman Gagné Aurélie, Ma Maman Forestier. Tu appelles tes ancêtres. Léonie, si vous vous plaignez encore ici, je vous bloque. Vous me comprenez Témoignage posté. Question pertinente postée. Vous venez vous plaindre ici, si vous me demandez d'interpréter votre rêve. Je vous bloque. Vous allez devoir créer un compte pour venir parler sur ma page. Si le volume est bon, je continue. Tu te lèves le matin, tu te mets dans leur présence. Je suis consciente que vous voulez me guider aujourd'hui. J'appelle la Vierge Marie. Maman. Toi qui es la reine du ciel. Toi qui es la mère de nos Seigneurs Jésus-Christ. Guide-moi, guide-moi, maman. Tu te lèves de tes genoux ce matin-là, que tu as fait ton bain de sel. Tu dois apprendre à être sensible, parce qu'ils vont te parler avec les émotions de ton corps. Par exemple, Zala, tu vas te sentir mal. Question ton esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous m'avez dit quelque chose que je n'ai pas écouté? Est-ce que vous m'avez. Dites-moi, dites-moi c'est quoi, c'est quoi. dis, non, tu... va plutôt à droite. Non, le monsieur c'est qui tu veux partir là, non, tourne la voiture. Tourne, tu reviens sur tes pas. Rentre. Mon père quatre fois. Tout là tu rentres tu ne tes pas. Quand tu tournes comme ça, là, dès que tu tournes, tu sens comment ta joie revient. Tu forces, tu pas au boulot. Là où tu n'es pas censé être. Tout l'avenir, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Ton dos fait mal. Tu es mal à l'aise. Tu es de mauvaise humeur. Finalement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Va te coucher sous tort. Tu sais que tu n'es pas censé être dans le boulot si depuis, Tu n'es pas allé quitter du boulot, c'est pourquoi Tu as voulu lancer ta marque de vêtements combien de fois tu as laissé Tu as lancé ta marque des lunettes, des chapeaux les t-shirts. Laisse tout ça. Lance-toi à ton compte. Non, non, non, non. J'entends. Ça, c'est Satan. Satan qui derrière moi. Chi, tu prends l'ensemble. Tu brûles. Dans toute la maison. Alors qu'ils sont en train de te montrer ta voix. Quand je vous parle comme ça, je sens tellement d'onçons sur moi que. Mmh. Après tu arrêtes le boulot là, le jour où tu arrêtes entre à la maison, oui, tu te rappelles, tu que tu. Oui, je veux commander quelques vêtements, j'ai un mariage qui arrive là. Ah, ça tombe bien, j'ai je, je, je, je, je ma marque de vêtements. Le même jour où tu as quitté le boulot, -là, commande, je veux pour moi, pour mon mari, pour me ceci, trois vêtements, 1000 euros. Tu prends les 1000 euros, là, tu peux acheter le matériel. Tac, rapidement. Vous allez apprendre à marcher par intuition. C'est pour ça que Paul a dit, on marche par la foi. On ne marche pas parce qu'on voit. Paul se lève le matin comme ça. On va dans quelle direction, Seigneur Certains parmi vous cuisinez merveilleusement bien. L'Esprit t'a déjà dit depuis longtemps, prépare, achète des grosses marmites, tu fais le restaurant tu as emporté, tu as combien de collègues Dis à tes collègues que je quitte le boulot d'infirmière pour me lancer dans la nourriture. Vous avez les grands titres. On va me voir qu'elle prépare. Non. Moi, je veux, je veux qu'on me voit aussi que je suis l'infirmière chef. N'est-ce pas Quand tu appelles au pays, tu me dis « Ouais, euh, moi je suis la chef de département, euh, oui, oui. » Alors que l'Esprit t'a mis à cœur depuis longtemps. Tu es fait pour soigner les gens. Soigne les gens. Prends la terre, tu mélanges avec l'huile, tu mélanges avec la salive, tu donnes aux gens qui guérissent. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir. Tu parles très sérieux ce soir. Donc ne venez pas me distraire. Oui, j'avais les dons quand j'étais petite. Moi aussi, je peux guérir. Quand vous me contactez ou quand ça me dit que vous connaissez guérir, je peux même vous insulter. Tu ne guéris pas pourquoi Ta pas est où Tes produits sont où On peut te trouver où Oh là Non, tu sais, moi je, peux, moi je peux même pas faire encore pour l'instant, tu sais. Oui, oui, oui, on m'a déjà dit, on m'a déjà dit que je suis reine. On m'a dit que je suis puissante. Oui, oui, oui, je sais. Je sais. Bête. Folle. Idiote. Idiote. Les gens sont tous souffrés là-dehors. Tu sais combien de personnes tu connais que tu peux guérir Stéphanie Fongen, tu n'as pas fait le passeport, non. Je vais même souvent vous supprimer de ma page. Vous faites des gaspillages d'énergie. L'esprit passe son temps à vous parler, vous ne faites pas. Tu connais l'énergie qu'il faut pour envoyer un rêve à quelqu'un? Hein? Tu sais ce qu'il faut pour qu'on envoie un ange, on déploie un ange, pour qu'il vienne, il est sur ta tête dans la nuit, il fait comme ça, là. il met les images dans ta tête. Tu t'es réveillé le matin, j'ai rêvé que je dois aller faire le passeport. Et... Ah, dans mon quand même. Six mois plus tard. J'avais rêvé que devait faire le passeport. Vous êtes seulement bête ou vous êtes fou. Vous êtes idiot ou bien vous êtes... C'est quoi votre problème Oui, oui, oui, moi j'ai les rêves, et je vois les trucs sous les jambes. On peut voir en avance, oui. Je sais quand quelque chose va se passer dans ma famille. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu as aidé qui avec? Vous avez vos propres petits. Non, tu sais, mon mari, mon mari. Mmh. Oh. Enfin. Comme tu as un mari spécial là. De tout le monde entier, tu n'as pas de mari, on n'a encore jamais vu. Mari spécial. Special one. Your husband a special kind. Special one. je fais qu'est ce que jérôme va dire ouais, il faut pas que jérôme se fâche hein? tu crois que qui protège jérôme depuis là c'est toi hein? parce que tu es trop belle Jérôme va s'occuper de lui même jérôme est qu'on a été cœur jésus a dit laissez les morts enterrer les morts il savait de quoi il parlait Ah, il faut d'abord que je me marie. Je veux d'abord avoir des enfants. Et, ah, même quand j'aurai 45 ans, c'est là qu'elle veut faire ça. Tu as 28 ans aujourd'hui. Moi, je peux pas soigner les gens. C'est pour ça qu'on voit que quelqu'un qui est jeune comme moi qui fait ce qu'elle fait. Ah, la fille l'appelle. Ah. Et pas on fait ça à 45 ans, 50 ans. Non. J'ai décidé que. Mais je vais accomplir ma part. Monsieur la méveille, je vais te chasser. Oh, Il ne faut pas venir me distraire avec tes compliments. Hélène Lecoq, ne fais pas comme si tu ne connais pas. Il y a les numéros en haut laissez direct. Les ancêtres croient que vous êtes une 1, 1, une perte d'énergie. Hélène, tu peux payer par Paypal, tu peux payer par Orange Money. Orange envoie l'argent. Je ne cesserai de vous dire que c'est nécessaire. Tu dois te lancer à ton compte. Tu dois utiliser les réseaux sociaux à ton avantage. Donc, je vais commencer un peu à enseigner dessus. Et ceux qui sont intéressés, bien sûr, j'ai des formations pour ça. Je vous ai parlé du séminaire qui aura lieu la nuit, le euh, de dimanche à lundi. Comment transformer ces dons en argent Ne venez pas, vous avez compris. Galérer. Vous aimez ça. Tu ne comprends pas ma situation. Nya, nya, nya, nya, nya, nya vous devez construire votre propre marque, construire sa marque ça demande du temps, ça prend de l'argent, tu as besoin d'acheter des appareils, tu as besoin de t'habiller pour faire face à la caméra, tu, as besoin, et tu vas parfois payer un local où tu vas faire tes vidéos, tu as besoin de, euh, certains personnes ont payé le site internet, ça demande de l'argent, Ça demande aussi le temps. Pourquoi Parce qu'il faut que tes clients te fassent confiance. C'est un parmi vous, c'est après m'avoir écouté trois mois que vous avez décidé d'acheter un produit chez moi. Donc ça m'a pris du temps pour construire ma marque. Et pour construire ta marque, tu as besoin de voir la plus grande échelle. C'est-à-dire, quand tu commences, ce n'est pas seulement service à la personne que tu vas apporter. Genre, ce n'est pas seulement toi qui va aller guérir, qui va aller. Non, ce n'est pas seulement toi. Je vois genre ok, je commence à vous dire dans cinq ans, je me vois en train d'avoir euh, 25 personnes qui travaillent pour moi. Et c'est ce que tu vois que tu vas obtenir. C'est ce que tu vois que tu vas obtenir. Donc pour construire ta marque, tu dois d'abord déterminer tes dons. Le roi soleil ne me cherche pas. J'ai le doigt facile. Je bloque facilement. Donc, pour qu'on suit ta marque. Ok, Nicole, tu veux faire la représentante des, la représentante des produits à la pointe noire Contacte-moi après ça. Tu as compris, Nicole J'ai beaucoup de personnes là-bas qui demandent souvent, mais comme je ne. Je ne pas quelqu'un n'a pas pu gérer ça, je n'ai pas trop aussi. Donc, la première chose que tu dois déterminer, quels sont tes dons Ok Tu dois déterminer, et si tu m'écoutes depuis un bout, tes dons te parlent déjà. Tu sais que tu guéris les gens. Beaucoup d'entre vous qui me suivez, environ 90% d'entre vous, vous êtes des guérisseurs. Certains familles vont seulement par votre présence à votre quelqu'un. Vous le guérissez. Certains, vous écoutez quelqu'un parler, il vous raconte son histoire, il guérit. Certaines personnes, vous devez imposer la main sur lui pour qu'il guérisse. Certains, vous priez seulement pour quelqu'un, il guérit. Donc, vous devez déterminer vos dons. À quoi est-ce que vous êtes bon? Et si tu ne connais pas tes dons, il faut que tu demandes à Dieu de te révéler tes dons. Malheureusement aussi, beaucoup d'entre vous compliquaient trop l'affaire fête de dons J'ai un ami qui a en de lancer son TikTok. Il a passé trois jours à faire les préparatifs de TikTok. Et je lui ai dit que moi, quand je voulais faire TikTok, parce que le temps n'était venu, je me suis levé le matin, j'ai fait TikTok. Quand ma première vidéo a commencé à pécer, pécer, finalement, je que, hey, il m'a dit qu'il faudrait continuer encore à faire d'autres vidéos. Quand tu fonctionnes à ton tes dons ton énergie est maximale c'est comme si ton c'est comme si tu t'ouvrais et quand tu parles ça touche le cœur des gens tu parles de cœur à cœur quand tu parles ça active les gens tu parles avec la passion donc une fois vous avez déterminé vos dons vous devez déterminer le manque qu'il y a dans la société que vous voulez combler. Peut-être ça te fend le cœur de voir, moi personnellement. Quand je galérais en Angleterre, pendant que je n'avais pas les papiers, j'avais vu tellement de noirs souffrir. Et les immigrants. Donc, j'avais testé à mon cœur, j'avais demandé à Dieu, Seigneur montre-moi comment je peux aider beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains. À être riche et à se libérer de l'emprise de la famille. Et ça m'a prié. Donc, quand quelques années plus tard, je me suis retrouvée. Et Dieu m'a donné l'opportunité, en quelque sorte, je vais appeler ça comme ça, il m'a donné l'opportunité de parler. Joyce, tu n'as pas besoin d'activer ton don. Ton don est déjà en toi, c'est déjà activé. Elle vit juste, mais tu as reçu une cascade de réponses à tes. C'est super. Donc, je ne savais pas que les prières que j'avais fait en 2013-2014, Dieu allait me répondre sept ans plus tard. Cette famille, vous, vous avez un don oratoire, vous parlez facilement aux gens. Votre don oratoire est superbe donc vous avez le contact facile avec les gens. Et quand vous êtes devant beaucoup de personnes, vous ne paniquez pas. Voilà un don. Tu peux apprendre aux gens à parler comme ça. J'ai passé, vous savez, j'ai des cours où j'apprends aux gens à parler. J'ai des cours où j'apprends aux gens à parler bien anglais, j'ai des cours où j'apprends aux gens à, à créer leur business, j'ai des cours où j'apprends aux gens à, à devenir coach, j'ai des cours où j'apprends aux gens à faire les lavages. des lavages, j'ai beaucoup de cours dans ce sens-là. Parce que j'ai déterminé des choses dans lesquelles je suis bien, des choses lesquelles je m'en sors bien. Ce qui vient facilement pour moi. Je suis en train de dire que là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore aptes dans beaucoup de choses que moi je connais faire. Ok, tu ne connais pas, je connais. Viens, tu me payes, je te montre. Donc, pour avoir la visibilité, tu dois décider de chercher deux plateformes au départ pour ne pas t'embrouiller. Mmh. Tu dois trouver deux plateformes. Peut-être YouTube et TikTok. Peut-être Facebook et YouTube. Peut-être euh, euh, Facebook et TikTok. Tu choisis deux plateformes minimum maximum parce que si c'est trop au départ tu vas te fatiguer sur lesquels tu vas publier tu t'assois tu trouves trois personnes que tu admires ok dans des sujets différents hein? je peux être l'une de ces personnes là Au départ, tu peux décider d'écouter les gens-là, tu recraches ton, le contenu sur ta page. Donc, tu, viens, tu écoutes un sujet de, de vidéo, tu pars, tu refais ta part. Tu écoutes, tu refais. Tu écoutes, tu refais. Tu as besoin de choisir trois sujets que tu vas, dont tu vas discuter sur ta page. Chez moi, mes sujets c'est le coaching, la spiritualité et le business. Je vais vous motiver. Je vais vous montrer comment faire votre truc spirituel. Et je vais vous montrer comment faire le business. Certains d'entre vous, je fais même le business avec vous. Une fois que tu as choisi les personnes que tu admis, tu vas regarder ce qu'ils font. Essayer de copier sur ta chaîne, ça c'est en attendant de trouver ta vraie image à toi, à ta voix. Au départ, moi j'écoutais les livres audio et je venais enseigner ces livres audio sur ma page. Si vous regardez les vidéos de l'église Academy en 2018, j'enseignais Coco Gladys. Si tu veux qu'elle soit là pourquoi tu vas venir me voir? Non, donc laisse-moi là où je suis. Je suis quelque part dans le monde. Voilà, donc vous devez choisir trois piliers. Tu peux peut-être parler sur ta chaîne, tu parles de spiritualité, tu coaches peut-être les gens pour comment lancer sa chaîne YouTube, spiritualité, YouTube et comment gérer sa vie de couple. Je, demande, je propose trois sujets parce que qu'avec le temps, tu vas voir ce que ton public trouve chez toi. Tu peux aimer cinq choses, mais tu n'es bonne que dans deux choses. Tu peux avoir trois piliers, mais quand tu... Fais tes vidéos, les gens demandent plus, un sujet, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà ta voix que les gens sont en train de te Parce que vous ne connaissez pas écouter le public. Je mentionne que si vous faites vous poser des questions qui sont un peu irrecevables, je ne vais pas vous répondre. Parce que ce que je suis en train d'enseigner, c'est assez C'est assez lourd. que tu as choisi tes trois piliers, tu commences à enseigner. La merveille, va sur YouTube, tu cherches comment ouvrir la page TikTok. Tu apprends ça, tu parles, montrer aux gens comment faire. C'est tout. Donc quand tu as trouvé tes trois piliers. Et je sais aussi comment faire se faire de l'argent sans devoir attendre deux ans, trois ans, quatre ans pour que YouTube te commence à te payer. Tu peux commencer sur les réseaux sociaux, avec une stratégie pour te faire de l'argent, sans attendre que ça monte à 10 000 abonnés ou bien que ça monte à ceci. Tu te fais de l'argent dès le, les premières semaines, parce que tu as la bonne stratégie. Donc, une fois que tu as tes trois piliers, tu as déjà déterminé les réseaux que tu vas utiliser. Ce que tu vas faire, tu vas aller te documenter sur tes sujets que tu veux développer. Tu vas te documenter sur les sujets. Et il n'y a pas de meilleure université que YouTube. Tu vas aller faire le travail lourd pour tout le monde. Tu passes 3, 4, 6 heures de temps en ligne. Tu apprends à faire un petit tout sur ton téléphone. Comment faire ça avec TikTok? Tu pars maintenant pendant une vidéo de, de, de 50 secondes, tu montres aux gens. Donc tu peux apprendre tu viens de donner aux gens gratuitement d'abord. Donc, tu dois te documenter sur tes sujets correctement. Et tu dois surtout choisir le top top. Les personnes qui sont top, top. genre Tu vois, la personne a 3 millions de, de, de, de, de followers. Là, c'est des tops. Tu sais quand même que la personne a des rouler sa bosse. Mais que tu te documentes maintenant, tu dois toujours commencer avec un produit et un service. Parce que malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, quand vous commencez le spirituel, tout dans le spirituel est monétisable. Tu peux lire les rêves, les interpréter les rêves, on te paye. Tu peux lire la pomme de main de quelqu'un, il te paye. Tu peux mettre ta main au ça, tu prends toute son énergie négative, là, tu le guéris de ses maux de tête, il te paye. Voilà. Une fois que je t'ai bien documenté, et que tu as façonné le type de service que tu veux, tu dois lancer tes vidéos d'abord. Et en lançant les vidéos, tu dois savoir ce que tu désires, qu'est-ce que tu veux offrir aux clients. Que quelqu'un ne regarde pas ta vidéo, il sort de là, il n'en a rien tiré. Il n'a aucune proposition pour toi. Vous savez tous, je vous parle toujours des kits. Il y a le kit fondation. Qui vous aide à couper les malédictions générationnelles sur vous. Il y a le kit commerce. Si vous avez une activité qui vous rapporte de l'argent, le kit commerce va vous aider. Il y a le kit attraction. Tu as perdu la faveur de ton mari. On te déteste. Le kit attraction va t'aider. Il y a le kit déblocage. Tu as une situation de visa. Oh, ça bloque, ça bloque. Le kit va t'aider. Le kit déblocage, plus plus. Tu es victime de sorcellerie. Il y a aussi le kit sorcellerie. Tu es victime de sorcellerie, de manipulation, de ceci, on t'a volé tout ce qui t'appartenait. Tu as fait faillite, kit déblocage, plus, plus. Le kit de célébrité, tu sais que tu es appelé à faire beaucoup de choses dans notre génération, mais ta page est invisible, on ne te voit pas. Moi le kit de célébrité, ça va t'aider. Une fois que tu as tout ça, tu as le cadre maintenant, tu as besoin d'un bon cadre. Si tu ne peux pas, va devant, devant la fenêtre. Tu t'assures que la lumière du jour vient sur toi. Tu achètes un petit micro. Même si tu n'as pas le micro, tu choisis ça même un moment de la journée où c'est calme. Tu structures ce que tu vas dire. Et quand tu parles à la caméra, parle comme si tu parlais à ton ami. Parle comme si tu avais quelqu'un devant toi. C'est pour ça que quand vous me voyez, vous êtes toujours. ce qu'elle parle pas à la caméra, c'est comme ça qu'elle parle naturellement. C'est comme ça qu'on parle. Donc la caméra devient ton ami. Ne t'attarde pas trop au téléphone pour parler avec les gens. « Oh, je, je vais être gentil. Je veux qu'ils sachent que je suis gentil. » Non. Tu dois être rigoureux, strict, ferme. Bon. Ceux qui veulent la suite, vous allez devoir acheter ma formation. Vous avez compris, donc. <rire> Il y a une formation pour les gens qui veulent développer leur don spirituel. Mais surtout, cette formation est autodidacte. De vous attendez parce qu'il vient courir derrière vous pour pouvoir... Oh, faire ça, faire ça. Non. On va parler de spiritualité. On va parler de des objectifs qu'on se fixe. On va parler des de la, la, euh, de, méthodes d'apprentissage. De, Comment est-ce que tu apprends? Est-ce que tu apprends vite? Est-ce que tu apprends lentement? Oui, Marcel, tu peux utiliser ton... Le lieu de commerce te, te concerne. Tu vas envoyer dans le lieu de commerce là le... Le bâton de commandement et le grillage qu'on met dans, dans la caisse. Certaines choses doivent être dans la caisse de l'endroit où tu fais le business. Donc c'est tout. Bon, Cafu, tu es arrivé de la stable. Je ne sais pas ce que ça veut dire, qu'il n'interprétait pas les rêves aujourd'hui. Bonjour, je vous souhaite une bonne soirée. Il va y dormir. Écoutez ma vidéo, j'ai dit des trucs très importants et très intéressants. Bon, ceux qui sont intéressés par la formation, vous pouvez aussi l'acheter. Ok? Bonne soirée à vous.